Tu ne vas guider à tout à Alléluia! Nous Nous chanter à jours. Pour alléluia! Alléluia! En plus alléluia! Nous, le nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, Sacrifique-toi, tu gâtes ton C'est tout Pour toute on va chanter à tous un jour. on va chanter ensemble, à tous chanter oh, oh, oh, oh. ensemble, oh, oh. oh, oh. oh, oh. on va chanter ensemble, à tous chanter ensemble, on va chanter ensemble, on va chanter ensemble, on va on va chanter ensemble, Chanté ensemble à tous anjos, Hosanna, bon Hosanna pour toute l'éternité, Hosanna bon pour toute l'éternité, nous bat chanter ensemble à tous un jour, nous bat chanter ensemble. Oh Amen. Amen. Vous m'avez pété nous debout. Amen, Alleluia Alleluia Alleluia Alléluia Amen Le saut est officiel Le Seigneur m'a demandé pour renouveler Le saut enlèvement pour l'église Le saut est officiel Le saut est officiel le Seigneur m'a demandé pour moi nous le saut. Amen. Officiel enlèvement pour l'Église. Amen. Alléluia. Il y a le sceau de l'esprit qui marquait ou pour bon Dieu. Alléluia. Il y a le sceau de l'esprit qui marquait ou pour bon Dieu. Qui marquait l'éternel reconnaître dans l'évangile. Mais je tout que toute l'humanité a une révélation. Je dis que toute l'humanité a une révélation. Où est-ce seul esprit a sou ou pas enlever? Oui! Où est-ce que l'esprit a sou seul esprit à ce que vous... Ou pas enlever. parce que ah ben. seul l'esprit ah, c'est pour identifier sur la terre, mais pas forcément voyant en haut. Seul esprit ah, c'est pour faire travail pour mon Dieu. Et pour Amen, Amen, Amen, Amen. Le son de l'esprit c'est pour un travail. Si mon Dieu loue ou la mettez l'esprit à sous. La mettre l'esprit à location à sous. Circonstanciellement, la mettez sous pour faire un travail pour lui. Mais il n'a pas d'identifier son enlèvement. Alléluia. Je lève tout théologien. Tout n'est pas dans de bien. Tant de bien l'esprit manifeste sur vous, pas le dit. L'Esprit esprit sur vous, ça pas dit ou le autant. Vous avez fait font travail pour mon Dieu, qu'on se dans ces circonstances-là, mon Dieu mettez sous sous, il loue il paye Mais pour le convaincre, il faut l'esprit à faut l'esprit à travail non il le travaille dans le monde, le travail comme un ouvrier en allocation. alléluia mais qui est différent avec ce enlèvement logen saut enlèvement ça ou dans lisse enlèvement alléluia alléluia ah! ma thème ma de bon Dieu grâce pour son enlèvement, posé sous fond Alléluia. Alléluia. <rire> Monsieur a vu 666 ou même pour gata gain. Son enlèvement. Sous gain sous enlèvement, ou pas besoin 666 encore. Alléluia. Et c'est deux sauts différents. Monsieur pasteur, dans le monde tandem, ce 666-là, c'est pour identifier à la terre. Pour identifier à la bête. Pour identifier à Vatican. Ce 666-là, c'est pour identifier aux nations. Aïe aïe aïe, et là, monsieur, on Avec Alléluia, avec saucisson. Ce, C'est ce, ça. Satan connaît mon sang so pour le ciel. C'est qu'on est le qu'on est mon sang so pour le ciel. Aïe aïe aïe. On ne peut pas cagé tous les deux à la fois. Oui. Et ça fait bien pour en recevoir recevras SO 666 là. Amen. Pas que ça salut pour encore. Amen, amen, oui. Amen, amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même au point de vue juridique, l'administration administration va gagner de SO là-dedans. Alléluia. Tout le monde y a amen. Amen. Amen. Amen. Qui là. Qui est là? Aïe, aïe. Et Satan, avec toute la bête qui est en là, tout le président Macron, tout le président, Parce pasteur Abel, il a saut en fait son enlèvement. déjà a dit, ça et Satan la bête, gouvernement mondial avec tout ceux-là. Il a déjà eu enlèvement déjà Alléluia. Alléluia! Alléluia! Alléluia! Amen! Et de temps en temps, je renouvelle. Je passe même à ce qu'elle là. Amen! Passez même passez nous là. Sois à Alléluia! Sois à là Amen! Amen! Comment on est ça? Là, là, là, là, là, le premier document, on hein, scanne. Soi-gratas, scanner neuf mondes. Et ça fait même son monde qui perdit pour la terre. Gagné pour le ciel. Est-ce que l'église est là? On ne va pas me pour la terre. Gagné pour le ciel. Alléluia. Alléluia. Alléluia. De vous pas prendre un gars, ne Yo Le système n'a pas établi. li ne pas les ne pas les ne Ils ne Mande Satan garder-moi sous pouvoir son enlèvement sur moi. Alléluia. Va vers connecter enlever mon individuel quel collectif. Ça va garder mon scanner. Alléluia. On va pour la tête la et Alléluia. Alléluia. Son enlèvement. On ça doit là son pasteur pour il <laughs> On pasteur peut pas être perdu Parce bon Il pas être Alléluia Moi je suis de même Master Soa pour vous Je suis de même Deux d'accord, c'est que vous avez Et pas moi qui vous Volontairement Et pas moi qui vous avez été sous mais tout fidèle, pas qui est attaché à vous. Dans le monde entier, tout le monde qui est attaché à vous. Dans le monde entier, mon équipe m'a préparé pour l'enlèvement. Et en pile là-dedans, vous êtes prêt, Vous préparé pour l'enlèvement. Soit par la mort, soit par l'enlèvement, vivant collectif. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas moyen qui est mais c'est rivière Et Rivière qui est terrible. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Et Maïsouk a dit, rebalancez le cantique encore dans ce peuple-là pour nous mettre le saut à tout le monde qui veut. Oui. Tout le monde qui est d'accord, tout le monde qui est d'accord, tout le monde qui est d'accord. Et Amen. Le saut de l'esprit. Et le saut. De l'enlèvement. Tout le monde qui est d'accord. Le saut de l'esprit. Dis, Seigneur, est-ce que c'est seulement saut l'esprit à a gagné? Saut l'esprit a pas. Amen. Vous voyez, ça a été dit plusieurs durant ces jours-là. Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Par qui on prophétise? Oui! Nous nous en haut pour ouais. nous réjouir avec papa. Côté papier, crier, papa que nous dans nos aux White! chanter, pour l'éternité. Nous chanter, ensemble, à tous un jour Vamos a te ossa uma que joga hoje já não pude Monté des sommes dans le ciel, la cause en bon Dieu, sacrifie que es tout grand prêt à tout c'est l'harmonie, Guess me. Why? Seventy. Gagner, chaque midi, chaque et chaque oui. saison, nous ne fatigués. Nous qui va pour va Nous hmm. ensemble tous un jour. Nous allons chanter ensemble à tous un jour. Son à toute adieu, Osana pour toute l'éternité, Osana Éternité, nous allons chanter ensemble à tous les jours. Nous allons chanter ensemble. Alléluia Seigneur Par autorité nous. Amen Alléluia Mando s'il vous plaît descend Master Soa Amen pour, pour tout le monde Qui répond oui Alléluia vous d'accord enlèvement. Pour répondre oui sans aucune condition. Alléluia. Pour mon créne, oui, sans aucune condition. Descend pour nous, Master Soa. Alléluia. Il y a des gens qui sont au Chili qui ont besoin. Il y a des gens qui sont besoin. États-Unis. Il y a des gens qui sont en Afrique. Alléluia. Parce que j'aime qui frère. Frère, il est là lui juste. Alléluia. Il y a des gens qui sont en France. Qui est dans tout territoire pays. qui a besoin de ça. Seigneur, alléluia. Tout le monde qui est d'accord, qui est connecté avec nous. Les membres de la Medib online, qui sont d'accord pour nous connecter dans ligne, L'île héritage, là. Amen. C'est puisque d'accord. Même pas qu'on est en physique. Mais la connaissance spirituelle est faite. Puisque l'esprit transcende. Alléluia. Alléluia Alléluia C'est un aime prend m'a tapé à la amen m'a tapil, m'a tempé amen amen amen amen amen amen si amen amen si tout le monde observe à ça c'est-à-dire qu'il a un poids. Il y a valeur. Amen. Seigneur, d'après lis ou bien dans les les gens qui répondent oui ou d'accord, sont enlevés. Les gens qui sont d'accord pour le travail pour vous, mais sont enlèvement ils ne pas d'accord. Alléluia. au vous s'il vous plaît. Et vous avez la Seigneur, Amen. Depuis où même le peuple répondre oui, le Seigneur veut mettre ça à soir. Alléluia. Pas oublier. Israël, il y a 144 000, 000 qui ont marqué ce soir. Ce soir, il n'y a pas de source physique. Il y a marqué ce soir. Ce qui veut, Amen. Ça qui le confesser. Ce qui est d'accord. Ce qui est d'accord. Vous confessez, vous faites erreur. Vous êtes choisi, Antichrist. Vous êtes choisi. Vous êtes fait, vous êtes rejeté. Le Messie. À Ça à Amen. À Amen, à Amen. À Alléluia. À Ça qui parle d'accord. Ça qui parle d'accord. Alléluia. Alléluia. Là, Alléluia. Là, Alléluia. Ça parle d'accord. Nous avons bien saisi. Aleluia. Alléluia. Parce que avant pour a une parole pour dire. Il y a une parole pour dire. Israël, avant pour il a Jésus a dit Amen. Aïe, aïe, aïe, aïe. Avant pour soi, il y a une parole. Jésus t'a dit, oh, Jérusalem, Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem. Combien de fois est vous voulu Vous rassemblez comme une poule qui rassemble. C'est poussé sous ses ailes. Et vous n'avez pas voulu. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Et puis il dit Jérusalem. Amen. Amen, amen. Il dit Jérusalem. Non, c'est Jérusalem. C'était la capitale. Il voulait dire Israël, Israël Israël, Israël Israël, Israël, Israël, Israël. Oui. Il dit jusqu'à ce que vous disiez Béni soit celui Qui vient au nom du Seigneur Je nous nous attendez 144 000 ans, son parole lui a dit Oui, son parole lui a dit Nous avons été trompés Où est celui qui vient de Dieu où est celui qui vient de Dieu? Nous le chalabi. Et puis à la qui à la côte, à Pendant Pas où est celui qui vient de Dieu? Nous voulons l'accueillir. Nous voulons l'accueillir. Nous voulons l'accueillir. Et puis je suis là avec Soa, amen. Et puis à la qui à la côte. Puisqu'on voulait ou doué. Puisqu'on voulait ou doué. La pune avec Soa. Il plaquait, il plaquait, il plaquait. Il plaquait le Où est-ce qu'il y a là Regardez ma de moi Où Excusez-moi, cet esprit peut-être contrôler Ma de Non Aïe aïe aïe aïe aïe Seulement sots a des sots Il va arrêter, Il va arrêter. Il n'y pas de il n'y pas de que l'église bon Dieu a motivé Maman de bagaille Il y a des gens, Même, les gens sont qui sont sur vous Il y de a des gens qui sont éclairés sur vous Même des faux ne sont pas arrêtés dans vous Même des faux ne pas arrêtés dans vous Comment ça identifie ça moi Il y a des faux. Comment faire avec soi Comment faire des faux avec soi Oui La présence de Dieu est là. Bon Dieu a touché. Vous. Amen. Oui, oui, oui, oui, oui. Ne pas oublier, nous ne sommes pas au niveau des signaux. Oui. Bonne parole, chaque soir a chaque soir, chaque soir, chaque soir a baillé, bon parole qui dit. Bon parole qui dit. 000, là. même au passé, nous avons de longtemps. Pour ça, il y est, 144 000. Matel dit, c'est 144 000 qui, d'accord, qui ont pour lui. 144 000 qui ont demandé pour lui. Dans toute nation, 144 000 qui ont pour lui. 144 000 qui ont pour lui. Qui où est le sauveur d'Israël Au milieu de toutes ces angoisses, où est le sauveur d'Israël Où est le sauveur qui devait venir Nous l'attendons. Pas de l'Anticrist est là. Il dit que l'Anticrist fera. Amen, amen, amen, amen. Où est le sauveur d'Israël Et puis pendant il a demandé, des de demandé ça, il a je il des sales, il a des sales, je prends il a je des sales, spirituel, prends savoir où c'est pour mon Dieu, où c'est oui PAC pour sales, je prends Aïe, sales, aïe. prends des sales, mes de pouvoir le Si Simone comme Gammon. Goum de pouvoir le génisser. Seigneur, merci pour ça. Ma plaque est pour oui, c'est tout le mieux. Ma voix est soir dans assemblée, oui. En haut comme en bas. En bas, même tout, tout, tout, Amen. C'est où qu'on est. Ce qui est soi qui tombé, qui s'a mounti dit. Mais Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je me lever ce soir, au nom de Jésus, je me plaque dans le Pio Alléluia. Je me plaque, je me plaque. Je me plaque, je me plaque. Alléluia. Je me plaque une deuxième fois, même soir. Et je me bah, descendre. même soir. Ma force Why? This, amen. En deuxième fois même soir. En deuxième fois même soir. En deuxième fois même soir. En deuxième fois même soir. Au nom de Jésus. Alléluia. on son bâle spirituel. Alléluia. En troisième fois même soir. En troisième fois même soir. En troisième fois même soir. En troisième fois même soir. En troisième fois même soir. me lever, me lever, En troisième fois même soir. En troisième fois pour en l'air, pour tout côté que toi côté nous. côté quoi, côté tu côté nous là. en troisième fois, même soir. côté me Alléluia Al al marché pour elle. Renonçons démon pour elle. Amen mande diable soue de poussière. Mande diable ouais. Sou sous bon bagaille dans froid. Pour de diable pour elle. Amen amen amen. Amen amen. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Balance the classical in the mon Dieu. Why? You are not going to be a man. You are not going to be You are not Why? Mon Dieu béni, mon Dieu béni, Ça, bon. pour toute On s'en a On va chanter ensemble à tous un jour. L On va chanter ensemble à tous un jour. On s'en a Why? not going On va chanter ensemble. On de chanter ensemble. On la parole avec moi L'Esprit de Dieu dit Amen Il dit quand il dit nous ne peut pas ensemble Ensemble à tous les anges Pour nos pas anges Il dit Amen, ces anges vont préparer pour moi Oui Je prépare des anges Pour le Seigneur Je prépare des anges Monsieur dégagez nous m'a préparé des Oui m'a préparé des anges amen ces anges qui prennent chanter par les anges amen amen amen amen Amen m'a préparé je prépare des anges alléluia passe pour toi tu as préparé les anges pour jouer dans l'église là. Toko y'a qui. Oui. Ici, à ce côté, on a préparé des anges. Des anges qui pourraient chanter dans les anges Oui. T -t Il y a qui là-bas Oui Et ma petite numéro, de, monsieur Enlèvement pas de de baptême Oui, aïe aïe aïe Enlèvement pas de de baptême Enlèvement pas de de petits apostoliques Enlèvement pas de de, de révérend pasteur Enlèvement pas de de doctorat en théologie Oui T -t Il y a Enlèvement par dépend pas des dénominations, de, de, de, de, de, de, de je suis Baptiste, je suis Pancotiste, je suis Nazaréen, je suis <rire> l'église de Dieu Boutiste, Enlèvement par que c'est enlèvement c'est avec son enlèvement qu'on est, c'est son enlèvement qu'on est. Pour un nouveau converti avec son enlèvement. Et puis, gros, pot gros gros pot gros évêque. gros bishop. Gros sien Et ça, je me c'est ça qui a fait ma pote. c'est ça qui a fait ma pote. c'est ça qui a ma pot. Si c'est Si on souligne tout, moi me dit. Parce que me les anges ça. Les anges ça. Vieux souliers vieux costumes. Ils ne passent pas ça. Ils ne passent ça. Ils ça. Ils ça. Ici, on a préparé des anges. Il on parle de poussins à l'église. Et a marché pour quatre pour l'église ne pas si je ange, je ne sais pas si je un Je ne sais pas je suis un ange. Je ne je suis un ange. Je ne sais je Je pas le depuis Je un et je vais demander bon Dieu pour le faire, 200, 300 000 dollars ici et là Chaque une que je de vous tour, ce bon Dieu, ou pas un cadeau enveloppé. Je vais un cadeau de pour là. Je besoin. Si je pas je pas besoin. pas besoin. Je n'ai pas besoin. Je ne pas pas besoin. Je Je pas pas je ne de pas dieu je suis prêt On sait les nous sous-estime. Nous des géniaux, nous sommes des tout sous-estime. Je Il mettre un million de dollars. dieu pas pour me si je ne vais pas gérer les amours, je ne vais pas gérer le Ici, Il y a ces anges préparés. Alléluia. Il y a ces anges que je m'ai préparé. Pour chanter dans mes anges. Où est-ce que tu es blanc-là? Je bataille sentiment. Je vais me mettre le dehors. Je vais vous faire. Il n'y si a pas de chita sous Il n'y a pas de chita sous cher. Pasteur blanc, s'il n'y a sentiment ange, il n'y a pas de ta sous Madame, amène la fleur, apôtre amène la fleur. Il n'y a pas sentiment ange, il n'y a pas de sous Comme il n'y a pas essayer dans le péché. Il n'y a pas il passe sous l'autre barre négatif. Il y a six petites biologiques. Je ne sais pas pour de mais moi petites biologiques. Commencez à madame Nila, ensemble madame. Je je suis un sentiment pour qui mal Il y a six petites biologiques. Je parle de petites spirituelles. Biologiques. Ça, comme commissaire gouvernement, Pas n'y pas pas de que je ne a pas de douceur. Et au même tout. y ne a pas de douceur. Il a pas de Mais il a pas de y pas a dire que je Il n'y pas de c'est ce une mission pour me préparer des anges pour le ciel. Je ne pas exercer ça, c'est prendre deux bras et mais avec un pile sabot, pour être la prison. Je vais préparer le monde pour le ciel. Même monsieur, c'est un rappel de... Et dans rappel de bon Dieu, je vais vous pouvez me préparer qu'on a son ange. Alléluia. Son ange. Alléluia. Et même sous un pile de nous là, nous gardons un même 90% de ces anges. Nous gardons un ange. Nous de les anges. Nous obligé de Alléluia, Noyé! Le mal joué avec Noyé, il dépassait 120 ans après son message sur Déluge. On est 40 ans depuis m'a prêché son message sur enlèvement. Monsieur nous mettons prêché. Prêcher pour manger, prêcher pour les États-Unis. Prêcher pour mariage. Prêcher pour mon riche millionnaire, multimillionnaire. Mais moi, je ne suis pas la fleur. Si j'étais 10 ans sur la terre, je m'étais 5 ans sur la terre, 5 ans, je m'étais mis à l'aise, enlève ma bouche. Naptona. Balancez quand tu gabrioles. Alléluia. Il y a On va préparer des anges ici. T'es ça à toute tribulation, Lyon. Nous nous en haut pour nous réjouir avec papa. Côté papier, papier, nous chanter à tous et à tous, un jour aux pour l'éternité. Nous chanter ensemble à tous un à on va chanter ensemble à tous aujourd'hui Moussana Poudre Tout d'un prétac, tout d'un seigneur Mais on s'est l'harmonie, nous tout à l'âge, on est bon j'ai On va chanter ensemble à tous les jours On va chanter ensemble à tous les jours sous Somme à tous les We're